Donc, quand on parle des ressources émotionnelles, finalement, on peut déjà revenir sur la définition de l'émotion. Hein, l'émotion, c'est un état de conscience complexe qui, finalement, euh, se traduit euh, dans une situation quand on, on est sensible à ce qui se passe et euh, qui, finalement, s'impose à nous et euh, nous fait réagir physiologiquement parlant. Euh, on va le voir, hein, il y a plusieurs manifestations possibles et, et finalement, euh, ça s'impose à nous et euh, ça nous rappelle, ça nous indique qui nous sommes, comment nous fonctionnons et, finalement, ce qui est important pour nous. Euh, donc l'émotion en soi euh, est, est une donnée intéressante à traiter. Euh, si on prend un exemple euh, précis, si par exemple j'ai peur de réaliser une tâche, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire bah, finalement euh, que euh, je ne sais pas trop comment m'y prendre, euh, peut-être que je manque d'expérience, je manque de compétences, de savoir-faire. Ça peut être aussi peut-être parce que bah, cette tâche est particulièrement importante pour moi ou, ou finalement qu'elle peut avoir un impact sur mes collègues, sur euh, euh, le travail, euh, sur l'entreprise en tant que telle, ça peut être aussi parce que euh, finalement je suis quelqu'un qui est soucieuse de bien faire les choses et, euh, et donc du coup euh, bah, j'ai à cœur euh, de m'interroger face à des tâches nouvelles ou ça peut être aussi euh, encore parce que j'ai besoin de demander de l'aide ou de me tourner vers quelqu'un d'autre. Donc ce qu'il faut retenir c'est que l'émotion peut être intéressant comme information à traiter et finalement elle nous permet de mieux faire face aux situations du quotidien et donc arrêtons de nous excuser de ressentir des émotions mais soyons plutôt vigilants à, euh, ce pense. Donc rester en bonne santé mentale, c'est avoir conscience de son état émotionnel, le reconnaître, l'accepter et savoir qu'on peut le gérer ou l'extérioriser. Moi, je le vois bien, les salariés que j'accompagne au quotidien, euh, finalement, quand on échange sur leur situation, euh, on s'aperçoit qu'ils vivent beaucoup plus d'émotions pénibles que d'émotions positives. Euh, et, et ça peut aussi contribuer euh, à rendre plus difficile encore pour eux euh, à vivre le quotidien. Hein, quand on ressent euh, voilà, de la tristesse, de la colère, de l'angoisse, euh, ça vient contrarier l'individu. Là où quand on ressent euh, finalement euh, de la joie, du bonheur, euh, on est beaucoup plus satisfait. Euh, donc ce qui est intéressant aussi, euh, c'est de voir qu'on euh, peut aussi dans les stratégies euh, tenter de travailler sur son environnement pour développer les occasions finalement de vivre des émotions positives. Je vais vous prendre un exemple très personnel. Ma mère était éducatrice spécialisée et, euh, dans le cadre de son travail, euh, rencontrait bah, régulièrement des jeunes qui étaient euh, en grosse difficulté, parfois en, en souffrance assez pénible. Et euh, il n'était pas rare qu'elle rentre à la maison le soir et qu'elle dise euh, « Pouf, aujourd'hui, grosse journée, là, ça a été compliqué. Euh, ce soir, on sort ». Et donc, euh, elle compensait finalement l'absorption de ces émotions pénibles et difficiles au quotidien elle rééquilibrait finalement par des émotions positives. Le soir, autour, euh, voilà, en, dans un repas euh, en famille, euh, au restaurant, voilà, c'était sa façon à elle, quelque part, de pouvoir rééquilibrer les choses. Donc la première chose à retenir, c'est finalement développer les occasions de ressentir des émotions positives. Après, ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que parfois, quand on est en difficulté ou qu'on est face à une situation particulièrement pénible, euh, bah, notre esprit peut aussi nous jouer des tours euh, et peut aussi nous amener à percevoir les choses d'une certaine façon. Encore une fois, euh, si je prends un exemple, euh, on, on peut être amené euh, dans une situation donnée, et, et, et je, pense, je pense à un exemple qui va tous vous parler hein, en ce moment, euh, le matin, hein, on retrouve les bouchons, euh, les transports en commun, le monde. Euh, donc si finalement il euh, y a une panne de train ou qu'on est euh, bloqué dans les bouchons, euh, on peut euh, euh, opter pour deux façons de voir. La première qui va consister finalement à se dire « mince, euh, je vais en arriver en retard, euh, je ne vais pas avoir le temps de faire ce que j'avais prévu de faire », et donc générer naturellement des émotions négative. A l'inverse, on peut aussi se dire, bon, de toute façon, je suis bloquée, 20 minutes, euh, pas d'autre façon de faire, donc je vais essayer de profiter de ce moment pour euh, passer un coup de fil, par exemple, que je devais passer dans la journée. Et on vient là, automatiquement, et encore une fois, sans s'en rendre compte, rééquilibrer les choses, et plutôt que de subir une émotion négative, on va peut-être parfois, du coup, parvenir à générer euh, bah, une émotion plutôt de satisfaction euh, d'avoir fait ce coup de fil que, de toute façon, on devait faire. Donc, Autre option, c'est aussi finalement euh, de pouvoir essayer d'appréhender les choses autrement, d'observer les choses autrement pour euh, davantage percevoir ce qui peut être positif dans une situation et euh, saisir des opportunités. Tout ça va nous aider voilà, à développer ces euh, émotions positives et encore une fois à mieux faire face aux situations du quotidien.